Bonjour, je m'appelle Stéphane Leban je suis maître de conférence en mathématiques à Rennes et je vais vous parler de la méthode hongroise. La méthode hongroise est conçue pour répondre à des problèmes d'affectation. Par exemple, trois livreurs doivent livrer le même produit à trois clients. On connaît les distances qui séparent les clients des livreurs et on veut affecter à chaque livreur un client de sorte que la somme des distances parcourues par les livreurs, soit la plus petite possible. Une façon de faire ça, c'est de faire la liste de toutes les affectations possibles, de calculer les sommes correspondantes, de repérer la plus petite somme, et on a une solution. Si on change le nombre de livreurs, qu'on passe à n livreurs et n clients, on a le même problème avec un tableau avec n lignes et n colonnes, et on cherche une affectation sigma, qui rendent minimale la somme des distances associées. Se donner une affectation, c'est se donner n coefficients, de telle sorte qu'il y en ait exactement un sur chaque ligne et sur chaque colonne. Il y a euh, factoriel n façon de faire ça, et factorielle n, ça croît très vite avec n, donc il devient euh, impossible rapidement de faire la liste des affectations. La méthode hongroise consiste à changer de tableau pour, pour obtenir des tableaux plus simples. Ça change les sommes, mais ça ne change pas l'ordre dans lequel sont rangées ces sommes. Sur notre exemple, je ne change pas cet ordre si j'enlève 2 à la première ligne, 1 à la deuxième et 3 à la troisième. Quand j'ai fait ça, j'obtiens 3 zéros qui donne une affectation. Et comme dans le tableau il n'y a que des nombres positifs ou nuls, cette affectation est minimale. Et comme je n'ai pas changé l'ordre des S sigma, c'est aussi une affectation minimale pour le problème de départ. Regardons un exemple un petit peu plus compliqué. Donc, je pars d'un tableau 5 x 5. Je fais comme tout de suite euh, l'opération qui consiste à enlever à chaque ligne le plus petit de ces éléments. J'obtiens le deuxième tableau. J'enlève à chaque colonne le plus petit de ces éléments. J'obtiens le troisième tableau qui a au moins un zéro sur chaque ligne et sur chaque colonne. Mais, je ne peux pas trouver 5 zéros qui définissent une affectation. On peut le voir en traçant trois traits sur le tableau, qui recouvrent tous les zéros. Et donc si je prends cinq, traits, cinq zéros, comme trois est plus petit que cinq, deux zéros vont se retrouver sur le même trait, et donc les cinq zéros dont je suis parti ne forment pas une affectation. Il faut donc changer encore le tableau, alors, pour faire, euh, je vais appliquer une astuce. L'astuce consiste à regarder les nombres qui n'ont pas été barrés. Je prends le plus petit d'entre eux. Ici, c'est 1. Et j'enlève 1 à toutes les lignes que je n'ai pas barrées et j'ajoute 1 à toutes les colonnes que j'ai barrées. J'obtiens ce tableau qui est toujours à coefficient positif ou nul. Et là, je vois que j'ai... Une affectation qui est composée uniquement de zéros, qui est nécessairement minimale. Et comme je n'ai pas changé l'ordre, l'affectation est aussi optimale pour le problème de départ qui est résolu. En général, j'ai besoin d'appliquer cette astuce plusieurs fois pour augmenter le nombre de traits nécessaires pour recouvrir tous les zéros que j'obtiens en construisant des tableaux qui mènent à la solution. On peut calculer qu'avec euh, un nombre d'opérations totales de l'ordre d'une constante fois n puissance 3, on peut résoudre un problème d'affectation à n lignes, n colonnes. Ça permet de euh, résoudre des problèmes immédiatement avec un ordinateur avec 50 ou 100 lignes. Je vous remercie.